Là je suis arrivé Ouais donc en gros je me démerde déjà pour oui c'est quoi comme d'hab Ouais ouais super Et rappelez-moi pourquoi j'ai décidé de faire ces vidéos de merde là Ah oui c'est vrai l'argent Ah salut Oh putain de merde c'est quoi cette lumière de merde là C'est quoi cette grosse merde putain de ben, Il se fout de ma gueule Au je rentre Je suis là tranquille je viens pour lui faire faire des vidéos chaque noël Chaque année et lui il me fait Non je vois plus rien Je suis aveugle Faut faire attention mon argenté elle est fragile Ah oui Moi moi, je suis vieux. Bon bah salut bande de cons. Alors aujourd'hui... et eh bah ben, j'ai rien à dire, salut. Ouais, allô Je pars pas et je... Quoi, comment tu sais que je... C'était prévisible Tant que ça d'accord, bon bah... D'accord, bon bah je cherche un truc. Je veux une prune de Noël. Ah je m'en bats les couilles qu'une Je veux une prune de Noël. Ah oui oui oui une prune de Noël. Bah je m'en bats les couilles, salut. Alors bande de cons. Et bah ben voilà, je n'ai plus rien à dire. Salut Non, je vais hosté parce que j'adore l'argent. Alors moi il me dit, bien, il fait une vidéo, bien, il fait une vidéo. Mais moi j'ai rien à dire, ce soit le problème. Il me casse les couilles ce petit con là. Oh Oh Il a changé son décor Oh Oh Oh Oh Oh Oh le pain noël Ça par contre c'est non Ça, ça, ça Ça Ça les modos vont me le banner hein. Alors bon j'ai été voir vite fait ce qu'il avait fait cette année J'ai vu il a quasi rien sorti Il a fait un gros blanc parce que... Euh donc cette année Vous êtes sérieux là des pop -its. Vous voulez des popites pour Noël. Vous.. Vous voulez des pop-it. Eh ben on va popiter, hein Écoutez euh, ça, ça, ça, ça sert à rien, les gars Abusez pas Oh Je sais que je suis un vieux con mais quand même, là c'est de la merde Les pop Ça fait POC Oh j'en ai pas amené. C'est. C'est quoi là, Putain mais ça sert vraiment à rien Même les ans spinners, ça servait à quelque chose Au moins les lance spinners, tu pouvais tourner Ah oh non, ça sert à rien, mais au moins, c'était déjà plus utile. Non, c'est temps. Oh. Par contre, il a remis les trucs de cinéma. Je l'avais enlevé l'année dernière, et oui, je m'en rappelle, j'étais là. C'était même moi qui l'avais enlevé. Bon, sinon, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre euh... À part que vous voulez tous des jouets de merde. Chaque année, c'est pareil, de toute façon. Vous me faites chier chaque année. Commandez des trucs simples genre euh, je sais pas moi, un bâton, c'est bien un bâton. Moi à mon époque, on jouait qu'avec des bâtons. C'était très bien. Ok boomer. Oh mais ouais, merci, je sais, je sais, je sais, Je fais plus jeune que mon âge, je sais, merci, ça me fait plaisir. Mais c'est très bien un bâton. Avec un bâton, tu peux. Tu peux taper des gens C'est bien ça, de taper les gens Moi j'aime bien taper les gens Oh, t'es bien C'est bon l'eau, il faut boire tous les jours, c'est important pour la vie. On, on se sent plus jeune tout de suite. Bon alors, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre Je sais pas moi, il me casse c'est couilles avec ces concepts de merde. Là, venir improviser, venir improviser, je suis le Père Noël, moi, je suis pas. Je suis pas Kev Adams, ça hein Ah je sais, je sais, vous l'aimez bien lui. Ah ben, je crois. Pourquoi je, suis... je deviens de plus en plus flou Non c'est bon, je suis moins flou. On s'en fout. Oh je suis un boomer. Oh mais qui veut que je parle de quoi ce con là Est-ce qu'il a des trucs intéressants là Non, wow c'est trop bien, j'ai l'impression d'être plus jeune qu'avant. Quoique non, c'est peut-être pas si bien que ça. Bon, c'est pas grave. Oh, si, c'est stylé. Et... Par contre, il n'y a pas à dire. C'est vraiment le bordel dans sa chambre. Ah, hein. bon, c'est pas mon problème. Même si c'est dégueulasse. Je crois, crois qu'il m'a dit que c'était pour... Euh... Un chat où je suis trop je suis plus trop quoi pour le dîner de Noël enfin bref vous savez bah non vous savez pas et bah vous ne saurez pas salut moi ça me fait chier et ça la le salut en fait j'ai menti j'étais allé dans la salle de bain Alors, bon oui mais bon si c'est comme ça chaque année bah vous savez quoi on va faire un truc vous me Ouais, on va voir, ouais, c'est bien ça. Vous allez me poser des questions dans les commentaires. Et que j'y répondrai l'année prochaine. Comme ça, j'aurai un sujet. Il arrêtera de me casser les couilles. Ok Je bouffe mes propres poils. C'est dégueulasse. Ouais, bon, c'est pas que j'y vois pas grand-chose avec ce merde, mais j'y vois pas grand-chose. Hop là. Dans ma barbe magique. Ça se fond avec ma barbe, t'as vu On voit même pas les branches comme ça. T'as vu ça un peu <rire> Oh oh oh, oh, oh, oh. c'est moi le Père Noël et je m'en vais, salut